Oh, je ne sais es es pas Est-ce que tu vas nous suivre dans les gradins ou bien tu veux qu'on. Et les jeunes là, vraiment, comment il faut pour chercher les, les, les, les femmes avec le peste comme ça Et Lui seul, je l'ai vu là marcher avec une fille rentrer ici. Est-ce qu'il y est a qu plus même Il faut que je vérifie, je vérifie tout ça. Bonjour. C'est qui que le Seigneur soit avec vous. Ah, bonjour monsieur. Sinon monsieur moi je suis un pasteur quoi. Oui. Je vous ai vu rentrer maintenant avec une fille. Elle a les fesses rondes façon façon comme ça. Oui, mais où est le rapport? Ah, sinon moi je cherchais si vous pouvez me donner de l'eau. Je de suis un pasteur et comme j'ai prié pour la maison qui est à côté là j'ai oui. soif. Oui, là bas là vous ne pouvez pas demander de l'eau là bas. C'est Dieu qui m'envoie qui m'envoie. Hein. Ah, Dieu t'envoie ici. ok Mmh. C'est de l'eau là, tu sais, il est beau, bon, on va répondre mieux. Regardez-moi celui-là. Toi, tu es sucotier, un pasteur. Je suis un pasteur. Tu es un pasteur. Si, si vous voulez, il peut vous faire la paix. Vous n'avez pas de l'eau glacée <rire> Tu as trouvé eau. Et hey, c'est eau glacée, tu veux encore Excusez-moi. Comment est-ce que tu dis une femme comme ça hein? Je savais. Des choses à ta guise, ça c'est pas déjà normal, monsieur. Ah, bon, il a quoi encore, monsieur? Vous pouvez ah, me laisser ah, tranquillement, monsieur. Excusez-moi, comme chez moi, non là, mm. je d'habitude je regarde les matchs de, de 14h mm -hmm. à, à 15h, quoi. Mm -hmm. Comme il a dit à 14h30, mm. je veux regarder le match. chez Vous n'est pas courant il parce pas que pas... vous avez amené une fille minable. Vous, vous voulez pas qu'un homme de Dieu regarde le match. Chez vous attend, monsieur? Soyez honnête, c'est ah non, c'est moi, je ne suis pas honnête, monsieur. Je vous respecte beaucoup, homme de Dieu, mais je n'ai pas courant chez moi. Merci beaucoup. À la prochaine. Vous n'avez pas à courir. Jésus. Lui, là, à cause de femme qu'il a amené à la maison. Non, je ne peux pas partir comme ça. Je dois, je dois attendre et vérifier si c'est mon es, si c'est mon qui a pris du poids. Là, oh, oh, oh. Ah, comment lui peut-il amener une femme à la maison ici? Comment que, que, comment que... Oh, Jehovah. monsieur, suis. Monsieur, c'est encore moi, hein? Le pasteur, fait, monsieur? il y a quoi encore oh, S'il vous plaît, monsieur, Et la fille que vous avez amenée là, c'est une jeune femme comme ça, quoi. elle a les, elle a les fesses comme ça. Donc, j'aimerais je vérifier si c'est vraiment elle ou Mais pas. Si toi, même quand tu es en train ta hey, Mais qui te dirige de ça? C'est lui depuis longtemps. Hein? Ah, non, je me suis trompé. <rire> c'est ici, il est venu. Ah, Qu'est-ce que vous voulez Moi, je suis pasteur, oui. Mmh. Ah non, sinon, monsieur, je, je voulais regarder le match, quoi. Comme j'ai l'habitude de regarder non, les matchs à 14h30. Non, non, si tu veux regarder le match après Ils sont 1-0, ils sont en train de gagner les écureuils. Pour rentrer, tu vas regarder le ballon. Et Il y a d'autres cas de là, non Et Non, ça, ça va, vous. alors, si c'est le match. Oui. Il y a quoi y a eh c ça, Non, je ne peux oui. pas. Oui. Il y a Ciao, bonjour. Oh, monsieur, pardonnez, je n'aime pas la parole. Est-ce que tu vas oui. nous suivre dans les gradins ou bien tu veux qu'on. Nous pas que oh, vous m'amener chez le délégué. Ciao, s'il vous plaît delegate I yeah, I'm I'm a pas de I mean, I mean, I mean, I mean, you know I mean,